Question de Yann, quel certificateur choisir pour être Calliope À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, 32 certificateurs Calliope, OK. Ces certificateurs répondent tous aux critères Calliope, donc euh, si vous voulez, il n'y en a pas un qui répond moins qu'un autre. Alors par contre, il y en a qui peuvent répondre plus que d'autres, parce qu'ils ont des listes de points de contrôle, et en fait, avec ces points de contrôle, ils euh, peuvent, certains, qu'on a remarqué, avoir des contrôles plus poussés sur certains sujets que d'autres. Okay Mais ils sont tous sérieux, et je vous encourage à prendre n'importe lequel. Maintenant... Euh, Juste, entre vous et moi, et je n'ai aucun problème avec aucun certificateur, je les adore tous, peut-être sauf un que j'aime pas trop parce que je me suis engueulé avec lui, mais euh, ça, c'est mon regard. Ce n'est pas le certificateur qui pourrait, entre guillemets, vous poser problème, c'est l'auditeur. Et alors, il faut que vous sachiez que les auditeurs, donc, il y a le certificateur, c'est l'entreprise que vous payez. Et eux, ils vont mandater un auditeur qui va venir chez vous, vous faire contrôler, ils vont suivre votre audit. Et en fait, ces auditeurs sont en très grande majorité, je n'ai pas le pourcentage des prestataires de services pour les certificateurs. Donc ils ne sont pas salariés, ils sont entrepreneurs à côté, ils ont de leur ordre d'experité, et ça c'est une prestation de service qu'ils vendent aux auditeurs. Et ces gens-là, qui sont indépendants de l'organisme d'audit, eh bien ils sont tous différents. Il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui sont un peu lunatiques, il y a des gens qui sont un peu la tête dans la lune, il y a des gens qui sont euh, en retard, il y a des gens qui sont à l'heure, il y en a des gens qui sont à l'avance, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont même au-delà de la méchanceté. Et ça n'a rien à voir avec le certificateur, ce sont des gens individuels et aussi, ce sont des êtres humains. Et en fait, pour avoir accompagné plein de gens dans les audits de Calliope, le certificateur, de toute façon, on, très clairement, celui qui va dans la certification Calliope, il fait son job, il fait le job dans le cadre qu'on lui a donné. Et, euh, et ça a la même valeur chaque certificateur de Calupi, la valeur de ce qu'il va vous donner comme certification KLP vaut la même en fait. Voyez Et très clairement, aucun de vos clients va vous dire, ouais, alors moi je préférerais que tu passes le sur KLP avec ce certificateur-là, parce qu'en fait, franchement, je trouve qu'il est le plus sérieux. Il n'y a aucun qui aucun nous dit, peut-être il y a, allez sur, euh, sur les 3 millions d'entreprises, euh, peut-être euh, 2-3 qui vous diront un jour dans votre vie, mais il euh, ne faut pas en tenir compte. Maintenant, c'est l'auditeur. Pareil, personne ne vous demandera qui vous a audité, tout le monde s'en fout en fait. Mais vous, si vous voulez passer un audit agréable, bah, essayez de demander aux certificateurs de vous envoyer un auditeur cool. Parce que normalement, leurs clients, aux certificateurs, remontent quand les auditeurs sont pas cool et qu'ils sont pas sympas. Nous, on a souvent des clients qui nous disent Ah, j'ai eu telle personne, franchement elle n'a pas été cool, elle a fait un audit qui a duré jusqu'à 20h le soir, elle a débarqué à 9h, elle a fait une pause que de une demi-heure à midi, et puis après elle m'a dit que ma manière de faire n'était pas bonne et tout, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça la philosophie de l'audit. Attention, si vous avez des auditeurs qui regardent cette vidéo, ils vont dire « Oui, mais moi, ma philosophie, moi, l'audit doit se passer comme ça. » Mais non, la philosophie de l'audit, c'est une photographie à l'instant T de votre manière de travailler. Okay? Et que cette photographie à l'instant corresponde à ce que vous devriez faire comme travail. Ensuite, bien heureusement, il y a des auditeurs qui vont au-delà de ça et qui vont aller trop loin dans leur audit. À ma façon et à ma vision des choses. Attention, ça ne veut pas dire que pour certains, leur vision à eux ne sera pas trop loin. Mais en tout cas, de ce que l'on peut voir sur certains clients, c'est qu'il y a des auditeurs qui sont un peu fous. Euh, sur l'audit. et je respecte parce qu'ils ont peut-être leur propre norme à eux de qualité des fois on voit que ça va au-delà de la norme qualité de qu qualité. donc c'est pas l'organisme de certification qui est un qui euh, il en a pas de meilleur euh, au niveau des auditeurs il bah, y a des auditeurs qui sont tous et euh, qui ont tous leurs caractéristiques et particularités vous pouvez demander à faire attention à voir l'auditeur comme vous pourriez oublier de le demander et puis là vous pourriez un jour avoir un auditeur un peu un peu sévère, voilà, ce sont des êtres humains de toute façon et que dans la pluralité des caractères de tous les êtres humains, euh, mais en tout cas je prépare une petite vidéo sur comment préparer un audit euh, caléoptique, vous allez pouvoir trouver là ou là euh, et qui vous dira comment faire en sorte que peu importe l'auditeur, ça puisse bien se passer, d'accord Essayez juste de vous dire, bon bah écoutez, euh, euh, faites au devis, si vous voulez faire au devis, faites à la, au feeling, par exemple moi j'ai un, un organisme qui nous a contacté avec qui on ne travaille pas, mais la manière dont il nous a abordé et le feeling est super bien passé avec les commerciaux, ils ont été très cordial et sympa quand on leur dit qu'on ne travaillerait pas avec eux. Et, euh, et je, je me suis dit, tiens, franchement très cool, je pourrais les recommander. Et après, euh, des prix sont un petit peu plus chers que celui avec qui on travaille, qu'on recommande aux clients, mais euh, des fois, il vaut mieux parler, payer un petit peu plus cher et avoir un bon feeling, de payer moins cher et avoir un très mauvais fini. Vous voyez ce que je veux dire Donc au final, votre choix il sera vraiment humain sur la relation que vous avez avec la personne qui, euh, qui va vous avoir au téléphone. Euh, si vous avez un problème d'argent, bah, votre choix sera euh, sur le prix. Mais euh, très clairement, n'y a pas de bon ni de mauvais. La Maintenant à toi de, de passer à l'action et de choisir. Tu tapes le certificateur Calliope sur internet, tu as la liste des 32 qui peuvent apparaître directement dans tes résultats Google. Choisis, appelle-en quelques-uns et euh, on voit le feeling, on voit le prix et fonce. En tout cas, mettez le petit pouce bleu de la victoire si la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite.